de commencer pour euh, ne pas prendre trop de retard dans l'après-midi, même si je pense qu'il y a encore quelques personnes euh, qui sont au restaurant. Donc je vous souhaite la bienvenue euh, à ces Assises 2022, donc à Marne-la-Vallée. Euh, alors, on a recyclé le, le polo de, des Assises 2021, mais je pense que l'année prochaine, on va, on va utiliser un autre polo qui sera plus d'actualité, parce que là, euh, voilà. Euh, bon, je vais commencer par des choses qui fâchent, puisque, euh, comme vous pouvez le constater, l'hôtel est en travaux. Alors, ce n'était pas du tout une volonté de notre part de choisir un hôtel en travaux, pas du tout. On ne souhaitait pas avoir une ristourne sur le prix. Euh, mais quoi qu'il en soit, euh, on a appris il y a 15 jours voilà, que les travaux n'étaient pas terminés. Donc euh, c'est toute la partie euh, hall d'accueil et bar, Alors, je sais que ça va en décevoir certains, euh, qui est encore en travaux. Euh, la bonne nouvelle, c'est que l'hôtel nous offre ce soir un cocktail à 19h30. Et au cours de ce cocktail, nous aurons euh, l'immense avantage et privilège de découvrir le résultat des travaux. Voilà. <rire> Mais, euh, mais j'ai quand même signé une décharge. Donc je vous demanderai d'être très respectueux de, des lieux parce que sinon, ça ne va pas bien se passer pour moi. <rire> voilà, donc on est vraiment désolé parce que moi je suis très contrariée de vous recevoir dans un, dans un lieu qui est en travaux, mais bon, malheureusement, on n'y peut pas grand-chose. Enfin, cette année, on a surtout voulu privilégier l'espace conférence, puisque aux Assises 2021, les partenaires étaient quand même très excentrés par rapport aux plénières. Et du coup, là, ici, ce qui nous avait vraiment plu, c'était que l'espace conférence était vraiment central et que les partenaires étaient vraiment au centre de l'événement. Voilà. Alors... Alors, aussi une particularité sur ces assises 2022, c'est qu'elles sont plus courtes que d'habitude, hein, puisqu'on est sur un format euh, deux jours plein. Euh, on est aussi à proximité des JRS. Euh, donc voilà, on ne savait pas trop euh, comment vous alliez vous inscrire sur ces assises. Et on a eu la bonne surprise de constater que vous êtes quand même euh, bien inscrits. Vous êtes quand même nombreux aujourd'hui. Donc euh, on a 180 congressistes pour 75 établissements adhérents euh, représentés. Moi, bon, au Pio, il y en avait 90, mais enfin, bon, on n'est pas, pas très loin de la vérité. Euh, on a une bonne quinzaine de partenaires. Alors, euh, des partenaires qui sont historiques, hein, qui sont là euh, chaque année, mais aussi cette année de nouveaux partenaires. Voilà, donc je les ai euh, listés ici, mais euh, donc, tout à l'heure, comme... Euh, comme à chaque assise, chaque partenaire aura la possibilité de vous présenter sa société en quelques minutes. Donc, Nous sommes 230 personnes au total sur les assises. Le format raccourci, j'en ai parlé. Donc Cette année, une particularité aussi, c'est qu'on avait choisi de ne pas imposer de thématiques euh, puisqu'on était proche des assises précédentes. Donc, on s'est dit qu'on allait laisser libre cours à votre imagination et que de toute façon, ce serait forcément intéressant. J'espère qu'on a eu raison. Euh, donc, on a eu quand même pas mal de réponses à l'appel à candidature. Et donc, je remercie par avance tous les intervenants donc, qui, vont, euh, qui vont intervenir pendant ces assises. Demain soir, euh, nous aurons trois ateliers. Et on a décidé d'innover aussi cette année puisqu'on va proposer à chaque responsable d'atelier de nous faire un petit retour sur le déroulé de son atelier, donc vendredi midi en fin d'assise. Voilà, donc cinq minutes, hein, ce sera quelque chose de très court, mais au moins vous aurez un retour sur ce qui s'est dit pendant l'atelier puisque par définition les ateliers sont, se déroulent en parallèle. Euh, nous avons l'honneur d'accueillir monsieur Gilles Roussel, <rire> donc, euh, qui est venu en voisin, donc président de l'université Gustave Eiffel, ex-président de la CPU et euh, président du conseil d'administration et de l'Assemblée générale de la MU. Donc, il interviendra juste, euh, juste après moi. Je le remercie encore d'être venu. Euh, je vous invite à télécharger l'application mobile Conférence formi. Euh, bon, ça, ça fait quelques années maintenant qu'on qu vous propose le programme sous cette forme-là. Donc cette année encore, vous le, vous le trouvez. Euh, enfin, il faut télécharger l'application mobile et choisir Assises du Cir 2022. Il y a encore un petit bug sur le dernier jour des assises. Je regarde Julien. Euh, un petit bug sur l'affichage des partenaires, mais qui est en cours de, de résolution. Et puis, il euh, y a un code Wi-Fi, alors j'hésite à vous le donner maintenant, parce que je pense que vous allez tout de suite vous connecter et regarder vos mails. Mais bon, tant pis, je vous le donne quand même. Donc c'est le, le Wi-Fi Séminaire Magic Circus, et le mot de passe c'est MC en majuscule, Séminaire en minuscule, sans accent. Voilà. Alors plutôt que de vous faire un long discours, j'avais envie de revenir sur quelques chiffres qui caractérisent le, le CSIR et aussi parce que euh, tout le monde ne participe pas à l'Assemblée générale du CIR et que euh, je pense que tout le monde n'a pas forcément connaissance de, de ces chiffres et, et de, de toute l'activité euh, du CSIR. Donc le CSIR, c'est 130 adhérents en moyenne. Donc là, je vous ai remis un... Un petit graphique, mais qui montre que vraiment, les, les nombres d'adhésions sont assez stables hein, depuis, depuis presque dix ans. Alors, on a lancé notre réseau social interne qui s'appelle Communauté. On l'a lancé en 2021. Donc aujourd'hui, on a 450 membres dans, dans Communauté. Et donc, je rappelle aussi que nous avons 1500 membres sur la liste XIR, qui demeure une liste très active, hein, qui est utilisée euh, par vous tous euh, très régulièrement. Alors, on assure aussi une veille sur les réseaux sociaux. Donc, on est présent sur Twitter et sur LinkedIn, avec 1859 followers sur, sur Twitter et 674 abonnés LinkedIn. Alors, la formation, qui est quand même une des activités phares du CSIR. Donc, je, je vous ai remis quelques chiffres, euh, surtout aussi pour, euh, pour montrer bah, ce qui s'est passé avec la crise sanitaire. Hein. Donc, euh, on voit que l'année 2020 a très fortement été impactée au niveau de l'activité formation, mais qu'en euh, 2021, l'activité la, la, de formation a bien repris et qu'on est arrivé quasiment... Euh, aux chiffres que nous avions en 2018. Alors, euh, dans quel domaine formons-nous euh, les, les membres euh, du CIR Donc essentiellement dans le domaine des systèmes et technologies, donc, qui correspond euh, à 50 des, des effectifs en formation. Euh, on note le retour des formations en organisation et en méthodologie. Et puis, on note une répartition quasi équilibrée des formations dans les autres domaines. Donc, je vous ai remis là un petit graphique hein, qui n'est pas forcément très lisible, mais bon, ça illustre ce que je viens de, de vous dire. Alors, euh, donc là, je, lors de ce discours d'ouverture, voilà, je, je fais le choix aussi de vous représenter l'équipe parce que il bon, bah, y, y a forcément toujours des, des nouveaux administrateurs qui, qui arrivent dans l'équipe. Et je trouve que c'est important, justement, dans un moment de, de convivialité, ce n'est pas facile à dire, euh, que sont les assises, que vous identifiez bien les administrateurs, que vous sachiez bien ce que, ce que chacun fait, euh, et puis que vous ayez connaissance aussi des, des quelques bénévoles qui nous aident aussi au quotidien. Donc j'ai fait une petite galerie photo, et puis je demanderai aux administrateurs peut-être de me rejoindre quand je les citerai. Euh, donc, en tout, nous sommes 15 administrateurs au CIR et nous nous réunissons euh, environ 4 fois par an, donc 2 fois en visioconférence et on essaie de se réunir 2 fois en présentiel sur des CA un peu en format long. Donc, on est sur, euh, sur un jour et demi de, de tenue du CA, ce qui nous permet d'avoir le temps d'évoquer euh, des sujets de fond et puis d'avancer de, de, sur les projets. Donc, ces 15 administrateurs, euh, voilà, j'ai pris dans l'ordre alphabétique, <rire> dommage. Donc, Béatrice Bastier, euh, qui est de l'Université Toulouse 3, qui nous a rejoint l'année dernière, et qui est responsable, enfin, co-responsable du comité de programme des Assises avec euh, notre ami euh, Julien, que j'appellerai tout à l'heure. Harry Kless... Donc de l'Université de Technologie de Compiègne, donc qui est euh, notre responsable du comité d'organisation des assises. Donc, s'il y a des choses qui ne se passent pas bien, c'est à lui qu'il faut s'adresser. Voilà, ça, c'est fait. Euh, Dominique Collat. Je ne sais pas où elle est, Dominique. Voilà. Alors, Dominique Collat, qui est responsable, enfin qui fait partie de l'Inspe de Bordeaux et qui est responsable depuis de nombreuses années du groupe euh, formation. Donc, je pense qu'on peut... Euh, saluer son travail sur, sur toute la partie formation, qui, qui travaille aussi sur le groupe Urba-ESR et qui a beaucoup travaillé sur le groupe système d'information, puisqu'on est en cours de rénovation quasi complète de notre système d'information. Et le groupe Urba-ESR qui s'est réuni justement hier à Paris, on avait fait le choix d'organiser une journée spécifique collée aux assises pour permettre au plus grand nombre d'y assister. La petite dernière arrivée, qui n'a pas de polo euh, XIR, hein, vous le noterez quand même. <rire> elle, elle, a mis, oui, elle a mis le pins, euh, Voilà, Bravo. <rire> donc euh, Véronique Chrétieno, donc qui a été élue euh, administratrice à la dernière Assemblée générale du XIR, donc, qui vient de l'ENSIB et qui donc, prendra ses fonctions au prochain conseil d'administration qui est prévu début juillet. Euh... Oh. Laurent Flory, qui n'est pas là, je crois que c'était lui qui est arrivé, mais non, euh, qui, est en... qui a une visio en ce moment. Ah, non, c'est pas lui. Alors, euh, Laurent s'est euh, occupé des partenaires pour, euh, pour l'organisation de ces assises, il est aussi le coordonnateur des activités internationales du CIR et il est représentant du CIR au groupe logiciel. Sylvie Aoui, donc qui vient de l'université Nice-Côte d'Azur, oui, Laurent vient de l'université de Lyon. 1. Donc Sylvie qui nous a rejoint récemment, donc qui travaille sur le comité d'organisation des assises, sur le groupe Urba-ESR, donc elle était présente hier avec Dominique au Collège de France et qui va commencer aussi à participer aux activités internationales à partir de cette année, si le Covid nous le permet. Thierry, du CNAM, donc qui est maintenant notre responsable des journées techniques et qui fait partie aussi de, des activités internationales. Astrid Plateau, donc de la CNL, qui est responsable, co-responsable avec Laurent des partenaires euh, euh, assises et qui nous aide aussi sur la recherche des lieux des assises. C'est un travail qui nous prend pas mal de temps parce que trouver un lieu pour les assises qui soit en capacité de vous accueillir tous et qui permette d'accueillir les partenaires, ce n'est pas toujours euh, évident. Donc euh, Astrid n'est pas, pas avec nous malheureusement euh, lors de ces assises. Alors ensuite, il y a le bureau. Alors, le bureau se réunit tous les mercredis matin. <rire> euh, généralement, on est, bon, souvent, on est quand même euh, au complet, mais bon, voilà, c'est tous les mercredis. Euh, donc, la présidence avec euh, l'éminent euh, Julien Dupré de l'Université de Strasbourg, Donc qui est co-responsable du, du comité de programme des assises qui participe à l'animation du réseau social interne Communauté et qui fait partie aussi du comité de pilotage ABES. Si j'ai oublié des choses, il faut Pierre, donc j'ai un petit problème d'affichage. Donc Université d'Angers... Désolé, Pierre. <rire> donc euh, Pierre était le responsable, hein, et toujours le responsable du groupe système d'information. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'on était en pleine rénovation de notre système d'information. Donc c'est Pierre qui est aux commandes avec, euh, avec Bruno, que je présenterai tout à l'heure, et qui passe euh, beaucoup de temps avec tous les membres du groupe système d'information. Donc euh, grâce à l'action de ce groupe, on a déjà pu euh, mettre, euh, mettre à jour notre site web. C'était début 2021. Et puis là, on a lancé notre nouveau système d'information pour les inscriptions aux formations. Et il nous reste encore à peaufiner ce, cette partie-là et puis à redévelopper la partie assise, qui est encore hébergée sur l'ancien système. Alors Pierre travaille avec moi sur la veille sur les réseaux sociaux. Il a travaillé aussi avec moi sur les webinaires interassociations qu'on a organisés au cours de l'année 2021 avec l'Anstia et le CUM. Et puis, euh, il participe récemment, depuis peu de temps sur un groupe de travail AMU euh, qui euh, vise à proposer un outil qui va permettre de mesurer la maturité des établissements pour se lancer dans une démarche de schéma du numérique. Et moi... Je ne m'affiche pas, comme ça, c'est bien. <rire> euh, alors... Moi, je suis investie dans la formation des DSI avec euh, l'association des DSI et notamment euh, Romuald. Euh, je participe au même groupe euh, de travail avec l'AMU sur l'outil SDN. J'ai travaillé sur les webinaires inter-associations. Euh, je fais la veille sur les réseaux sociaux. Et puis, euh, je vais participer cette année à la délégation Educause aux états unis Alors, dans le bureau, il y a aussi des trésorières. <rire> Donc, Agnès Durand, de l'Université de Montpellier III, qui a participé au comité d'organisation des Assises et qui travaille aussi sur le groupe système d'information. En sachant que la tâche trésorière d'une association comme le CIR, c'est une tâche qui est quand même assez lourde, au quotidien, donc je remercie vraiment les, les trésorières pour leur travail. Et donc elle travaille avec Marie-Ange Riteau, de l'université de Bourgogne. Donc Marie-Ange, si j'appuie sur le bouton, ça va aller. Donc qui a, part, qui a participé au, aussi au comité d'organisation des assises, qui participe aussi au groupe système d'information puisque le, la fonction de trésorerie est très euh, Très en demande sur ce système, ce nouveau logiciel, et qui participe aussi depuis peu avec, euh, avec nous sur euh, le groupe de travail AMU euh, sur l'outil SDN. Nous avons également deux secrétaires, c'est bientôt fini, hein, je vous rassure. Donc, euh, Nina Régnier-Taillard, euh, qui travaille aussi avec Julien sur l'animation du réseau social interne communauté et qui travaille sur un, un GT euh, Carte Européenne. Bruno Urbero, donc, qui est notre deuxième secrétaire, euh, qui travaille euh, assidûment aussi sur le groupe système d'information et qui est très investi aussi sur la partie internationale. Et formation aussi, pardon Bruno. Voilà, donc ça, ce sont les 15 administrateurs du CSIR et leur, et leur mission au sein, de, au sein du CSIR. Je voulais faire une petite diapo pour saluer le travail aussi des bénévoles qui nous aident, parce que je pense que si on ne les avait pas, ce serait quand même plus compliqué. Alors Gérard euh, qui est retraité et qui continue toujours à travailler sur, euh, sur le groupe système d'information, qui a promis de ne pas nous lâcher tant que le, le logiciel ne serait pas complètement au point. <rire> bon, C'est une, une photo qui date un peu. Hein. Euh, Laurent Cloarec de Toulouse 1, qui travaille sur le groupe formation. Euh, Adrien Ponchelet de l'UPJV qui travaille sur, euh, je le cherche, euh, sur le groupe SI et sur euh, le site web du XIR. Frédéric Pouillou euh, qui travaille sur le groupe formation et qui travaille sur le groupe SI. Et puis donc euh, Florine qui... <rire> qui nous a rejoints depuis peu, donc qui va nous aider aussi sur la partie communication. Et d'ailleurs, pendant les assises, elle passera certainement vous voir pour recueillir quelques impressions au sujet des assises, quelques suggestions. Enfin, voilà, on va essayer de mettre en place une nouvelle forme d'animation pendant les assises. Donc, merci à Florine. Je vais saluer aussi les membres extérieurs du comité de programme qui pensaient que je n'allais pas parler d'eux. Donc, Francis Forbeau de l'Université de La Rochelle et président des SUP. Je ne sais pas s'il si est là, Francis. Oui, il se cache. Yannick Monclin de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne. Donc, qui nous aide aussi sur le comité de programme. Et puis, David Ronja, euh, de la mu Et puis, je termine euh, en saluant notre gestionnaire, euh, qui doit être à l'accueil, d'ailleurs. <rire> Donc, Patricia Doguet, euh, que vous pouvez joindre à l'adresse mail gestion U, et qui, voilà, euh, est présente au quotidien pour assurer la la vie et la bonne marche de notre association. Et puis, je finirai par, euh, par les partenaires avec qui on a l'habitude de travailler. Donc l'association des DSI, euh, la MU, euh, l'Anstia, euh, la CNL, le groupe logiciel, euh, le CRIP, le CUM, Educause, donc pour les, les conférences internationales, et Supportail, Eunice et puis euh, Renaterre. Voilà. Et puis, dernière diapo, voilà, pour vous souhaiter de très bonnes assises et en espérant que voilà les travaux de, de l'hôtel ne porteront pas trop préjudice aux échanges qui sont nombreux et, et enrichissants pendant les assises. Voilà. Très bonnes assises à, à toutes et à tous.